Salut à toutes et à tous, c'est Olivier, je m'appelle Olivier et je relève le défi, en tous les cas je l'ai pris comme ça, d'Eric de réaliser une vidéo. Alors c'est vraiment pas facile pour moi mais c'est parti, euh, ben, c'est la première vidéo que je fais face caméra et elle ben, est pour toi Eric euh, parce que c'est super sympa de nous, de nous challenger. Euh, notamment pour moi en tous les cas sur ce sujet. Alors, je me présente en, en deux mots, je m'appelle Olivier, j'ai 45 ans, j'habite euh, pas loin de, de Grenoble dans une région euh, vraiment magnifique, je suis marié, je suis père de deux ados, d'un de, garçon de 14 ans et d'une fille de, de 11 ans. Euh, voilà, alors je vais t'expliquer un petit peu ce qui comment j'ai rencontré Eric et puis euh, bah, tout ce que j'ai pu euh, retenir et, et apprendre et mettre en pratique de ces, de ces formations. Je lui donne juste deux mots sur, sur d'où je viens et pourquoi j'ai fait sa rencontre. Alors moi j'ai un job, je suis gérant d'une entreprise, chef d'entreprise hein, que j'ai créé il y, a, il y a un peu plus de 20 ans maintenant. Euh, et dans ce même job je suis consultant formateur, donc je réalise des actions de conseil et de formation sur des sujets plutôt, plutôt techniques jusqu'à 40 ans j'étais un handicapé des relations euh, mais vraiment alors ça se voyait pas parce que j'avais un rôle à tenir euh, donc c'était plutôt à l'intérieur que ça posait problème et ça se voyait pas trop à l'extérieur alors ça voulait dire quoi des difficultés de positionnement euh, donner des faux oui alors qu'on pense non euh, avoir peur de faire du mal aux autres euh, enfin bref ne pas trop me, me respecter alors j'ai décidé d'agir je me suis formé il y a 4 ans, en méthode ESPER, en méthode c'est une méthode proposée par le psychosociologue Jacques Salomé, qui à la fois t'apporte des, des outils pour euh, agir sur tes relations au présent, pour être mieux dans tes relations au présent, et qui, sur certaines difficultés, te permet aussi d'aller voir où ça retentit, parce qu'il y a peut-être des choses du passé qui n'ont pas été complètement euh, apaisées. Donc ce travail, bah, je l'ai fait, ça m'a vraiment beaucoup apporté au quotidien et aujourd'hui j'ai le désir, euh, même si ce n'est pas facile, de, à mon tour de proposer euh, une relation d'aide, euh, un service, une prestation d'aide, soit des particuliers, soit des groupes, sur la base notamment de la méthode ESPER et puis également de la régulation émotionnelle dont je vous parlerai euh, après. Bon, voilà en deux mots euh, pour euh, deux mots de, de présentation. Alors pourquoi j'ai rencontré Eric euh, Alors au début début avril, fin mars, début avril, bah, confinement, télétravail à la maison. Euh, C'est aussi l'occasion un petit peu d'ouvrir. Euh, sur de nouvelles choses. Euh, j'avais entendu parler de la, la méthode Tipeee déjà quand j'avais fait ma formation ESPER, On m'avait dit ouais, cette méthode là c'est bien de te former aussi, c'est assez complémentaire. Et là j'ai dit tiens bah, c'est l'occasion d'aller regarder c'est quoi déjà Tipeee, à quoi ça sert. Euh, donc j'ai fait des recherches, ben, voilà, Google, internet euh, et puis je suis tombé sur le, le site d'Eric. Et là, bah, j'ai découvert, fait connaissance avec Eric. Alors j'ai acquis deux alors plusieurs programmes, mais deux mois principaux là qui m'ont vraiment, vraiment apporté. Les autres également, mais je les ai moins, moins approfondis et moins utilisés. Donc je, je parlerai des deux que j'ai vraiment mis en pratique. Euh, le premier, c'est Tipeee à chaud. À Tipeee à chaud, bah, j'ai pu découvrir Tipeee, j'ai pu l'appliquer pour moi, en direct. Euh, et alors, euh, voilà le premier exemple, parce que la première régulation émotionnelle que j'ai fait, c'était sur ma peur des serpents, donc j'ai suivi les conseils d'Eric, je suis allé voir une vidéo, j'ai mis en place le process, alors si tu veux le connaître, tu, tu prends la, la formation. Euh, alors, premier abord sur la formation, je dis « Oh, c'est court euh, !» Et comme si, comme si la longueur, en fait, faisait la qualité de la formation. Et ça, Eric le dit régulièrement. Moi, je fais des programmes courts euh, qui doivent être utiles, euh, dont tu vas pouvoir te, te servir facilement le moins de théorie possible. et Effectivement, bah en fait, c'est efficace, c'est sûr. On est concentré sur l'essentiel. Donc, je l'ai fait, je fait, euh, cette première régulation sur, euh, sur les serpents, euh, parce que j'étais vraiment phobique des serpents. Et puis, bon, et puis, bon ça a l'air d'avoir euh, d'avoir fonctionné euh, en regardant en tous les cas des, des vidéos. Et puis, il euh, y a quoi? Il y a trois semaines de ça, j'étais dans mon dans mon jardin et là, qu'est-ce que je vois Un serpent tout noir, et là j'ai pu vraiment constater, mais attends, t'es même pas, ça te fait rien Alors, je serais pas allé le, le choper à la main, mais j'ai pas eu ce, ces frissons de partout, j'aurais eu quelque chose dans la main, j'aurais tout balancé, et pendant une heure, j'aurais été en train de trembler, parce que c'est vraiment une peur forte. Donc euh, voilà, un petit témoignage sur l'efficacité à la fois de la formation, puisque, c'est à partir de cette formation-là que j'avais fait cette régulation. Euh, et c'est efficace. Ensuite, deuxième programme euh, que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est euh, le Comment enseigner euh, la régulation euh, Tipeee. Euh, c'est très, très. Euh, j'ai trouvé très intéressant. Et surtout dans le titre et dans la façon dont le message est passé, euh, c'est pour ne pas passer pour un imposteur. Et moi aujourd'hui, je sais que j'ai cette, euh, cette peur. Euh, en allant sur euh, des propositions d'accompagnement de personnes, justement, ce syndrome de l'imposteur, je sais qu'il est qu'il est encore, euh, encore présent. Il commence à diminuer, mais il est encore présent, pour vraiment y aller à fond. Euh, et donc, euh, ce programme-là m'a permis de commencer à... <coughs> À réfléchir et surtout d'agir mais en fait tu as cette peur de l'imposteur et il faut il faut bosser de il faut bosser dessus euh, elle est là elle est bien elle est présente et là je remercie Eric pour ces, ces deux programmes qui sont de, de qualité ensuite qu'est ce que m'a apporté Eric et que je mets en pratique les routines j'avais déjà des routines que j'avais mis en place le matin sur des étirements à l'extérieur méditation étirement un petit peu un mélange des deux euh, et j'ai acquis le journal des 5 de minutes. Et je trouve que ce moment-là, à la fois pour démarrer la journée et puis le soir avant de te coucher, à la fois travailler sur la gratitude, travailler sur l'affirmation euh, des choses que tu as besoin de, de t'affirmer. Euh, et puis, ben, les choses qui se sont arrivées, qui ont été euh, très bien dans ta journée, ça permet déjà de, de les voir et d'en prendre conscience et puis ce que tu aurais pu être fait pour être ce que tu aurais pu faire dans ta journée pour qu'elle soit encore meilleure. Donc ça s'appelle le 5, le mon journal des 5 minutes, 5 minutes journal. Et là je remercie vraiment Eric parce que c'est un, un outil super là, qui, euh, moi qui m'aide qui et qui, euh, qui permet d'ancrer et de rester focus sur mes, euh, sur mes objectifs euh, de, de développement, hein, de, de, de développement. Euh, voilà, et puis alors qu'est-ce que. Oui, dernier point, parce que j'avais quand même listé un peu les points avant de te parler. Euh, dernier point, c'est le groupe WhatsApp, euh, dont bah, Eric m'a permis d'en faire partie il y a maintenant deux mois. Et ce groupe, bah, je trouve que bah, c'est, en fait, l'image d'Eric, hein, c'est plein d'énergie. Euh, donc tous les matins, bah, c'est un petit coup de boost euh, pour, euh, pour démarrer la journée et puis bah, revenir sur les thématiques qui nous intéresse tous et là je suis super super content de voir là le groupe euh, bah, orienté pro puisque je suis vraiment pile poil moi dans la, dans ce démarrage d'une nouvelle activité en parallèle de celle que j'ai déjà mais sur un sujet qui n'est pas si facile en fait que ça à, à lancer euh, voilà mais vraiment gratitude pour, pour Eric parce que bah, depuis trois mois moi j'ai vu que des choses en tous les cas pour moi positives et merci pour ce que tu fais. Et puis, bah, j'espère, je vous invite vraiment si, euh, à, à faites, faites confiance à Eric si vous hésitez pour même pour acheter, acquérir un programme. Euh, Faites-lui confiance, c'est de, des programmes de, de qualité. À très bientôt. Je vous souhaite une très belle journée. Alors, je vais pas faire mon, mon Eric, mais je peux vous montrer quand même un petit peu. Voilà, c'est pas, c'est assez chouette quand même. C'est assez chouette. Donc voilà, pour ceux qui connaissent pas, on est au-dessus de ville voilà, très bonne journée, au revoir